Vous avez inventé des sports où que le premier étape, c'est de payer, mais ben là! Non, <rire> non hein, moi j'aime le caucasien, j'ai grandi à Terrebonne, hein! <rire> euh, T'as aussi? Ah, vous, hein, c'est quelque chose, hein! Moi j'ai grandi depuis tout jeune, là, il y a, y a plus de noirs, là, ça a changé. Moi j'étais pas dans ce luxe-là, hein! Moi, j'ai grandi. Ça veut dire que, mec, moi, les stéréotypes que j'ai appris, la majorité, là, je les ai appris en me, au même moment qu'on me posait la question. Genre, c'est un Bernard, il vient me voir, il dit, hey, est-ce vrai les Noirs J'ai tous des groupes pénis !» Mais moi, il me dit ça, j'ai 9 ans, tu comprends Je suis trop jeune, je suis quand même vieux, oh, tu vrai, là, ou J'ai fait ça savoir là, tu comprends non, moi j'ai beaucoup chill avec des parents québécois à cause que moi j'avais un petit frère, ok, qu'on avait une dynamique particulière. Dans le sens où que moi, moi je suis plus vieux que lui, mais on dirait que c'est lui qui est plus vieux que moi dans la, comme, quand on chill ensemble. Je suis depuis tout jeune, hein. Genre, mettons mon frère allait chiller avec ses amis, voir ses amis, ma mère lui disait « Emmène ton grand frère avec toi <rire> ». Là, moi, j'étais plus vieux que tout le monde, mais j'étais le loup, c'est vrai. Je chillais pas avec eux, je chillais avec les parents. vous comprenez mais là, moi, j'ai commencé à développer une affection pour les mamans québécoises, hein? Non, ils sont trop nice les mères québécoises, surtout les collations, hein? oh! Niveau collation, vous êtes forts! Vous êtes forts! André, ils cachent des distributrices dans le sous-sol, je pense, hein? Ils ont des KitKat de la vraie marque, là, tu comprends? Après ça, tu te sens mal quand ton ami vient à la maison, t -t parce qu'on mange bien! Mais après ça, on joue à Xbox? Il y a ma mère qui crie, dis à ton ami de faire la vaisselle. Et moi, je le regarde comme, bon, il faut frotter là, mon frère, hein. Il y a une vaisselle. Eh non, mon cher, mais c'est à cause de chill avec mon frère, mon frère, mon frère, il était bon dans les sports. Puis je le voyais chill avec ses amis québécois à faire les sports. Il faisait les sports de blanc, là, tu vois. Puis il était bon, là. Puis je le voyais comme, je le voyais qu'il était bon dans les yeux de la mère québécoise, là. Eh ouais, parce qu'on aurait dit qu'elle voulait l'adopter, là, tu vois Je <rire> te jure, on aurait dit qu'elle a vu le film où la Madame Blanche a adopté un noir, puis il a fini dans NFL, <rire> Puis elle mon frère courir comme « même, il a du potentiel! <rire> » Tu serait capable de faire de quoi, à moquer de, de respect à son fils Maxime, toi, t'es pas bon de même, hein? Ouais, mais tu vois ton frère bon comme ça, comme moi, j'ai un frère, il est noir, mais il nage, là, tu vois C'est quelque chose, là! Mais là, tu le vois, bon dans des sports comme ça, tu commences à réfléchir, tu réalises, ok, c'est pour ça que les blancs ils ont inventé des sports avec de l'équipement. C'est trop fort là. Vous avez inventé des sports où que le premier étage c'est de payer, mais, non. mais non, je vais être boosté, là. Mais là, mon cher, vous êtes là, c'est sûr vous gagnez là. Mettons, il y a du racisme. Ok, là, je le prends pas mal là, c'est stratégique là. C'est juste pour pas qu'on se mette à patiner, tu vois. Non, je te jure, bro. Là, moi, moi, à cause de mon frère, lui, il y a un gym, tu comprends? Là, il m'a forcé à maigrir un peu. À cause de la grossophobie, tu comprends? Mais pas la grossophobie, parce que la grossophobie, c'est efficace pour maigrir, pas te mentir. Mais pas la grossophobie, je trouve pas la grossophobie verbale. Moi, je parle de la grossophobie des objets, genre. Yeah, ça, c'est manquer de respect, là. Genre, tu t'assois sur une chaise, la chaise est pète. Et, yo, es comme, tu peux pas dialoguer avec la chaise dire, yo, tu viens de casser ta jambe pour dire, je suis gros, là. Genre les pires, c'est les ascenseurs, bon, tu comprends Moi, je détestais là temps que j'étais fatigué, 280 livres. Yo, je rentrais dans un ascenseur, tout le monde rentre dans l'ascenseur, c'est smooth. Toi, tu rentres, l'ascenseur fait kekék -ke -ke -ke -ke. <rire> Il fait kekék -ke -ke -ke -ke que pour les autres, y a pas fait, là, tu comprends Puis là, au moment que la, les portes se ferment, tu vois dans le regard tout le monde qui se dirige vers le point maximum. Et après ça, le point, ça, ça se dirige vers toi là. Puis tu vois dans le regard qu'ils font du calcul mental, tu comprends dans l'équation! Et <rires> hey, merci, ça a été public incroyable <mix> Mi <mix> ha, ha, ha, Loft!